Bonjour madame, bonjour, je suis venu me coiffer euh, En fait je dois me coiffer avec mes dresse, parce que je suis là où je suis là. Pas d'inquiétude madame, sans problème, je vous bien vous coiffer euh, C'est ainsi que vous, vous coiffez allez coiffer ou madame? C'est la personne qui m'a envoyé ça a tellement vendu le salon en disant que c'était le jardin bien climatisé. Vous parlez de quel climat, madame? C'est la crime naturelle. L'air bio vous respirez, l'air bio. Vous n'êtes pas confortablement assise madame? Vous n'êtes pas confortablement assis hey, Ne me manquez pas de respect. Non, ce n'est pas que manque de respect, madame. La manière dont vous me tournez, c'est pas le confort qui fait le salon. Arrêtez de, son de me pointer ce machin. Non, pas... non, non, je vous dis que c'est le pain, c'est la coiffeuse de son pain. C'est la coiffeuse de son pain qui fait le salon. Vous voulez le bon travail ou quoi C'est un peu de les filles qui sont euh, en copiofant à l'attente, les dames gardent les voitures avant de l'école avant de se coiffer. Donc c'est tout ce que ce n'est pas le confort, ce n'est pas la climat. Le... Tu veux le bon travail, bien tu veux quoi Tu veux le bon travail, bien tu veux quoi Quel manque de respect ça hein? vous avez pomme c'est quoi vous n'êtes pas est si c'est mais pour c'est quoi vous avez lâché par derrière donc vous avez pété oh madame vous ne manquez pas de respect c'est pas un manque de respect je vous manque pas de respect c'est pas parce que mon salon n'est pas parce que vous avez fait ça à supposer que vous êtes dans le salon clim que vous avez dit là vous lâchez vous faites ça hein? et la concentration de ça avec la clim la catastrophe, arrêt respiratoire. Alors qu'ici, la conférence passe le lait balai, tout ça, le les pur. les pur, et bio. C'est fini. Je n'ai pas fini. Les femmes qui sont parfois en attaque et en elles coiffent, les dames galères les voitures avant de se coiffer. Elles sont très bien coiffées. Et alors, et alors quoi C'est pour vous dire que ce n'est pas le confort, ce n'est pas l'équipement qui fait le salon. C'est pas l'équipement qui suit le -ce qu salon, c'est la confiance de son que Et si je m'en porte ce rendez-vous, hein. C'est pas parce que vous êtes arrivé vous m'avez vous là, que vous allez peut-être croire que c'est votre chance. C'est votre chance. Et enfin, je vois vos dents. Non, c'est que j'apprécie la confiance que vous êtes en train de faire. Voilà Je suis fière de toi. En tant que cliente et coiffeuse, nous avons besoin d'un de l'autre. C'est vrai que nous avons besoin d'un de l'autre. la plus belle de la là. soirée. Mmh. Merci. Madame, vous ne m'avez pas payé. Ah oui. C'est comme la cause de là nous a J'ai dû oublier. Voilà. Et Les on contents sont les bons amis. D'accord. À la prochaine madame. A la prochaine madame.. A la prochaine.. A la prochaine.. Maman ah. les clients.. On voit tout.. Les clients nous montrent tout ici dehors.. Pour moi, tu m'as ah. quand même payé.. Tu as payé mon argent.. C'est bien ça.. Merci Seigneur Jésus..